partant à la prière, bonsoir Yannick, bon ramadan à toi Yannick, bon ramadan mon frère de sang, bon ramadan Yannick comment vas-tu, tata ici silla comment vas-tu, tata ici silla bonsoir, ceres Kamala bonsoir, donc merci à toi aussi mon frère de sang Yannick, donc excusez-moi très fort, vous avez vu la RTG, vous savez les Allah n'ont pas de mots, ils n'ont rien à dire, ils ont pris les images de la RTG pour dire nos eh, félicitations à Dumbuya par rapport à la RTG. Eh, je ne rentrerai pas dans le débat du remerciement. Mobile salut. Je ne rentrerai pas dans ce débat. Parce qu'il y a une histoire qui s'est passée à la mosquée Faïssal. Moi je remercie le tout-puissant Allah. À la mosquée Faisal, il n'y avait que le nom du professeur Fakondé dans la bourse de tout le monde ça vous comprenez, ça c'est vraiment moi, ça soulage mon cœur, ça dit ça, ça me fait, ça me fait, ré ça. je me récise avec ça, Mohamed Doumbia, comment vas-tu, mon papa chéri, Abdul Gadri, salut papa, donc, euh, j'étais très content, j'étais très content, merci beaucoup ça, c'est Loubali, merci, j'étais très content, c'est le nom du professeur Fakondi, qui était sur les lèvres de tout le monde, la mosquée Faisal. Amen Tataï. Fouma, bonsoir. Donc, j'étais content. Donc, oh, vous avez vu, j'ai fait TikTok euh, Monsieur Inauguration. Ça fait tellement rire aux gens. Quelqu'un même a fait une vidéo autour de ça. Il a appris Monsieur Inauguration. C'est le nom du professeur Fakonde qui était sous toutes les lèvres. Nouveau de la mosquée Faisal. C'est une fierté. Moi, j'étais très heureux, très touché par ça. Vous comprenez? Maintenant, voilà à la RTG aussi, <rire> à la RTG, ce matin, voilà la petite histoire ce matin. Euh, Dumbuya, on voulait faire... Vous savez, les gens ne pensent pas à la surfacturation, les dépenses pour la reconstruction ou bien refaire les départements. Les gens ne connaissent pas, n'imaginent pas, ne calculent pas les dépenses. Vous vous rappelez de ma vidéo Foumba, merci Oh, wow. Négis, oh, Naga, c'est là. Négis, comment vas-tu, le champion. Négis, salut. Vous vous rappelez Alors, En ce temps-là, voilà, Negis se rappelle. La dame qu'on appelle Prissimou était au ministère de la Communication. Allez-y, demandez tous ceux qui sont au département. Est-ce que vous comprenez Au département. Excusez-moi. Ne le répondez pas, hein. Ne répondez pas à Kanté. Allez-y allez demander à tous ceux qui sont au département. Lorsque Prisimo était là-bas, vous savez ce qu'elle a fait au niveau de son bureau Non seulement d'abord, dès qu'elle est arrivée, elle a changé tout. Elle a soulevé, elle a mis les carreaux et puis elle a mis tapis sur le carreau. C'est la seule dame que j'ai vue mettre tapis sur le carreau. Même si on n'est pas là à l'école, même si on n'est pas, on est gawa, on est Mais on ne peut pas tapis sur le carreau. Adam Sangarato, il toi, y a une femme un petit de Massanta, je le connais bien. Il met tapis sur le carreau. La réno, le, la climatisation, le climatiseur, je vous dis, les climatiseurs ont été facturés à 3,5 millions par climatiseur. Est-ce que vous comprenez Donc, c'était les surfacturations au temps de prix au département de la communication. Ça fait assez de bruit. Salut, bon madame à toi, mon frère de sang. Est-ce que vous comprenez Donc, actuellement, là, actuellement allez-y aussi, allez là, Actuellement aussi, allez au ministère, au, au ministère de l'enseignement pré-universitaire. Il y a un département là-bas. Ils sont en train de renouveler tous les bâtiments. Mais allez-y voir les factures. Je voudrais que vous amusez à voir les factures. Il y a les gens qui font, ça dit, c'est du plaisir pour certains de renouveler. Et puis, ils gagnent dedans. Vous avez vu la RTG. Il y avait quoi à refaire au niveau de la RTG Je salue de passage le ministre, son pari. Son pari avait totalement changé la RTG. Le ministre, son pari. Donc, moi, je ne vois pas ce qu'on devait changer à la RTG. Est-ce que vous comprenez Mais, j'ai demandé à Kadialou de m'envoyer la facture. Il dit qu'il a la facture de la rénovation de ce qu'ils ont fait à la RTG. Mais ça coûte des milliards. La ministre Amnata Kaba était aux États-Unis tout récemment. Elle vient de rentrer. Elle était aux États-Unis. Est-ce que vous comprenez? Elle était aux États-Unis ici, là. Elle, Amnata, elle était là. Est-ce que vous comprenez Et puis, merci, j'allais oublier, j'allais oublier, ma maman chérie a rappelé, maman Janawa, c'est la première fois, moi, c'est la première fois que j'entends le nom d'un chef de la gente au congrès américain. Aujourd'hui, ils ont cité le nom de Doumbouya au congrès. Son nom a été dit, Doumbouya. C'est une première, hein, c'est une première. Tous les Guinéens qui font, qui, tous les Guinéens qui suivent les débats au niveau du congrès. Oh, j'ai suivi, maman, j'ai vu ça. Non, oh, vous n'avez absolument rien compris. C'était par rapport, c'est-à-dire pourquoi ils ont cité l'affaire de, de de Mont-Simandoula. Vous savez, les Américains ont quelqu'un qui, sous identité, cachée ici. L'affaire de, de Simandoula. Le petit devait faire profil bas, parce que les Américains suivent ça de près, l'affaire de Simandou, Ils suivent ça de près. Elles se merci. Ils suivent l'affaire de, de Simandou de près. Est-ce que vous comprenez Sinon, les Américains savent très bien que ce n'est pas à eux de superviser. Ce n'est pas à eux de faire Simandou. Vous savez ce qui a attiré l'attention du Congrès Ils l'ont signalé. C'est le fait ce qu'ils ont signé un contrat avec un bureau technique. Le bureau technique, là, le bureau technique est chargé de superviser les activités. C'est-à-dire enquêter, enquêter, superviser. Est-ce que vous comprenez Donc... Là, là, là, les gens savent, le bureau technique là est composé uniquement de Français, rien que des Français. Rien que des Français, Sandra Draman, comment vas-tu Rien que des Français. Donc ce matin, avant parce que Gomu voulait que Mamadi Doumbouya passe, ils sont en train de faire la publicité de la ministre Amnet Akaba. Donc ce matin, Doumbouya devait passer à la RTG. Ce n'était pas dans son programme de passer à la RTG. Gomu est venu matin bonheur à la RTG. Je vous dis, demandez à tous ceux qui étaient à la RTG. Quand il est venu, personne n'a accueilli Gomu. Personne n'a accueilli Gomu. Il est venu, il est... C'est-à-dire comme si un simple triant rentrait dans la RTG, comme si rien n'était. Est-ce que vous comprenez Donc il vient, il ne trouve aucune situation, personne n'a accueilli, personne. Les gens étaient arrêtés dans des angles comme ça, là. Les gens n'ont pas de salaire. Les gens n'ont pas de prime. Les gens n'ont pas d'assistance par rapport au Ramadan. Lui, il descend. Les gens savent ce qu'ils font, l'argent qu'ils gagnent. Les gens le savent. Donc, il vient à la RTG. Voilà Aminata qui l'a embrouillé. Mais ce qui est honteux, Aminata Kaba, ce qui est honteux, ce qui est inacceptable, ce qui est vilain, ce qui est vraiment honteux pour une intellectuelle de ta taille, toi. Oui, Gomu est devenu musulman. Ce qui est honteux, ce que je voudrais dit que c'est honteux, je, là, pourquoi je fais ça, cette courte vidéo par rapport à, par rapport au, à la RTZ, c'est parce que ce que tu as demandé aujourd'hui à Gomu est honteux pour un cadre, un intellectuel. On ne force pas l'amour, on ne force pas à aimer, aimer quelqu'un, on ne force pas la situation. Vous pensez que les gens ne sont pas fatigués Aujourd'hui, voilà ce que la dame l'a fait aujourd'hui. Comme Gomu est arrivé, personne ne l'a accueilli. Tout était là. Gomou a dit, où sont les « Où sont les gens Où le personnel Maman chérie, comment vas-tu Né, non comment vas-tu Maman chérie, à moi. » Est-ce que vous comprenez Merci beaucoup, là Morikondi. Est-ce que vous comprenez Donc, la dame crie sur Tianguel, son secrétaire. Elle se met à crier sur Tchangel. J'ai la vidéo. Moi, j'ai la vidéo. Mais ce qui est honteux, c'est le fait que la dame-là, comme Gomu n'a pas été accueillie, comme on doit filmer, mettre ça sur les réseaux sociaux, mettre ça sur la télévision et qu'on voit tout, la dame-là redescend, demande à Gomu de reprendre la scène de son arrivée. Je ne sais pas si vous avez compris. C'est-à-dire que Gomu est venu, personne l'a accueilli. Il est venu, il n'avait rien. Il est venu vérifier si tout est sur place avant l'arrivée de Doumbouya. Parce qu'il veut que Doumbouya passe là-bas. Est-ce que vous comprenez Donc, merci beaucoup Fantabile, vive la RTG. Moi, je vous remercie. Et pourtant, vous m'avez salué tout de suite là. Est-ce que vous comprenez Donc, Gomu vient, Gomu rentre, il ne voit rien, il est fâché, mais Amnat Akaba est en train de le calmer parce que celui qui a aidé Amnat Akaba à être ministre là, tout le monde le connaît. Gobou ne peut pas s'attaquer à Amnat Akaba, il ne peut pas, il, il sait qui a fait nommer la dame là, à ce poste là. Vous savez, chacun connaît comment il est arrivé dans le gouvernement de Doumbouya. Mais aussi il y a certains ministres qui connaissent bien qui a poussé l'autre à être ministre. Donc dès que tu te rappelles de ça, tu fais beaucoup attention à la personne. Amnat a été en New York, tout de suite là, le voyage, quand il vient, il revient, il va faire des va et vient. Donc elle redescend, j'ai l'enregistrement. Demain, je peux vous faire écouter l'enregistrement. Vous allez me comprendre pourquoi j'ai fait le direct sur la RT. Parce que c'est honteux. Ce n'est pas digne d'une un, femme cadre comme elle. Non, ce n'est pas le grand On a juste le respect, bingé, mentara, bora madame. Darafaï. Non, Fanta, j'ai compris, Fanta. J'ai compris ma, ma sécherie à moi. Vous comprenez Donc, il descend, il demande à Bernard Goumou de reprendre la scène. Regardez la ministre, de, la ministre pour ne pas qu'on publie. Et puis, elle dit à tout le monde, tous ceux qui, alors, tous ceux qui sont là-bas, de ne pas publier la scène. Vous comprenez de ne pas publier parce que les réseaux sociaux, elle a même cité nos... Bon, dans, heureusement, tu connais mon nom. Si vous remettez ça au Benito, YouTube, ma sister chérie, Brigitte, regardez hein, ce qui est honteux. Ce qui est honteux, Adam ah, bah, Merci. Ce qui est honteux. Et c'est nous, nos non, non, non là-bas, hein, il dit, ah, ne, écoutez, ne remettez pas ceux qui ont filmé là, ne filmez pas la scène. Si vous remettez aux gens là sur les réseaux sociaux, nous sommes foutus. C'est rentré, sorti comme ça là. Elle descend, elle demande à Gomu, il dit à Bernard Gomu, il dit, est-ce que vous acceptez de reprendre la scène Parce que nous devons mettre ça sur la RTG. Nous devons publier ça. Donc, les gens ne doivent pas voir la façon dont vous êtes arrivé. Elle demande ça à Gomu. Mais est-ce que vous comprenez la honte Pourquoi vous demandez de reprendre la scène, madame la ministre Amnatakaba Reprendre la scène, ça vous donne quoi Ça vous donne quoi Pourquoi vous mentez pourquoi vous, vous voulez tromper le peuple Vous voulez quoi gommer, Vous pensez que Gomu est populaire vous pensez, Ça sert à quoi de mentir Il va reprendre la scène là. Ça va vous donner quoi Un nom Un titre Alpha Calva, merci beaucoup pour les, pour les étoiles. Cela va vous donner quoi Tu étais aux États-Unis là. Tu étais aux États-Unis là. Hein? Tu étais là. Tu viens de rentrer. Moi, il y a quelqu'un qui m'a signalé ta présence à Washington. Tu es à lui même, tu as, je ne sais pas que, si tu es grippé. Tu comprendras que je sais. Tu es grippé actuellement là. Tu es grippé, tu parles difficilement. Lorsque tu vas voir la vidéo, tu auras peur parce que tu es grippé. Tu t'exprimes difficilement. Tu étais tous. Et les gens ne savent pas que tu étais venu de ton amant ici. Mais comme c'est ta vie privée, ça ne m'intéresse pas. Tu étais venu, c'est ton amant ici que tout le monde connaît. Je Ça me... dit, je ferme ma bouche sur ça là. Ça ne m'intéresse pas. Ça là, je laisse tomber. C'est ta vie privée. C'est ta vie privée. Si ce n'était pas le ramadan, tu allais rester un, peu, un moment ici. Tu demandes à Gomu de, de, de reprendre la scène, de venir, ils vont, ils vont le filmer. Ils vont le filmer pourquoi Celui qui regarde tous les jours, son ventre ne fait que s'augmenter. Regardez son ventre, son ventre ne fait que s'augmenter, il ne fait que boire. Est-ce vraiment ça, non Est-ce qu'il y a un amour forcé Et puis vous forcez les gens, de, les gens de la RTG de se mettre au niveau des couloirs pour l'accueil. Mais est-ce que c'est normal, à Kaba C'est normal la RTG, là, a été faite par Alpha Condé. Le ministre son pari avait totalement fini. Totalement fini. qu'est-ce que vous avez renouvelé Mais, demain, je vais mettre la factus sur la toile. Tu vas, tu vas apprécier, à notre cas Je vais mettre la factus de la toile. Tu vas apprécier. Parce que les barreaux, là, les barreaux de, les barreaux de 2 millions ont été facturés à 8 millions. Il, parce que le document n'est pas bien sorti Parce qu'ils ont pris la photo C'est pas bien sorti J'ai dit de prendre parce que je ne veux pas mentir Je ne veux pas mentir Je veux qu'on sorte le document On m'en va très bien à la signature Je vais lire la surfacturation Si Dumbuya écoute là il, Tu vas avoir des problèmes Tu sais pourquoi ils ont enlevé Conner, Merci beaucoup. Tu, euh, tu, voilà 14 milliards Effectivement on, Bon moi je n'avais pas bien vu le chiffre la rénovation de la RTG a coûté 14 milliards. Oui, c'est ce qui a été écrit là-bas. J'ai bel et bien dit 14 milliards. Le petit entretien à l'intérieur de la RTG. C'est-à-dire, son père avait fini de faire la RTG, vous l'avez facturé à 14 milliards. J'ai vu des bars, des bars de traverse comme ça, là de 2 millions, facturés à 9 millions. J'ai vu des potolettes comme ça, là de 2 millions à 10 millions. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Parce que Dumbuya ne va pas fouiller. Tout le monde sait qui t'a à envoyé à eh, au ministère de la Communication, on le sait, tout le monde le sait. Donc il ne va pas rentrer dans les détails. Mais dire à, à Gomou de reprendre la scène là, c'est ça, ça cause ça, j'insiste. C'est ce qui s'est passé à la RTG aujourd'hui. La dame l'a demandé à Gomu de reprendre la scène, son arrivée, ils vont filmer, mettre ça sur la toile et puis tromper les Guinéens. Tu es malhonnête comme ça, en plein ramadan En plein ramadan Et Gomu n'a pas accepté, hein? Gomu n'a pas accepté. Demain je vais mettre la conversation sur la toile. C'est parce que le numéro de la personne sort, la, la personne qui t'a arrêté là, le numéro sort. Sinon j'allais mettre, te montrer, tu vas écouter comment tu parles à Gomu. Gomu dit c'est pas la Gomu dit qu'il va à la, il va à la, à, à, à la mosquée a de préparer les gens, a de doit passer. Donc de préparer. C'est pas comme ça est de arrivé. Et puis vous avez donné combien aux gens Hein Vous avez donné combien aux gens Qu'au prix de glace ou je ne sais pas quoi. Merci papa Abdelgadé. Et, et puis pourquoi Je suis fâché parce que vous trompez les gens. Pourquoi vous vendez une telle image Pourquoi Pourquoi vous faites ça La RTG, la hey, pourquoi je ne parlerai pas de la, de la RTG D'abord le bâtiment, qui a peint Qui a refait le bâtiment C'est Alpha Condé. Coloma là, qui a fait Coloma C'est Alpha Condé. Ou bien c'est vous, c'est Doubouya. Je l'appelle Monsieur Inauguration. Il s'appelle Monsieur Inauguration. Il ne fait qu'inaugurer. Monsieur Inauguration. Tu comprends C'est le Monsieur Inauguration. N'importe quoi. Tu t'entends tu, tu, tu, tu étais là. Sergeant Moussa, comment vas-tu Bon ramadan à toi, Sergeant Moussa. Tu étais aux États-Unis. Tu es venu chercher quoi ici Tu étais là tout récemment. Tu es venu derrière ton copain. Il fallait rester. C'est le ramadan qui t'a fait rentrer. Pourquoi vous faites des tapes à l'heure comme ça 14 milliards pour renouveler une RTG. 14 milliards. Je vais, je vais revoir la, eh, le, les chiffres. Le papier est dans le téléphone, mais je veux, comme je dis à la personne de tout faire, avant le, le, eh, le, le, le, le tableau où, où, où, où tout est énuméré. Parce que c'est inacceptable. Nous ne, eh, nous ne parlerons pas de ce qu'Alpha Condé a fait de, de, de la RTG, mais moi je sais... Moi, je connais avec, euh, avec le ministre de Paris. C'est que le ministre de Paris a fait à la RTG. Il a rénové la Tangerie, la RTG. J'appelle votre monsieur, la monsieur d'inauguration. Il ne fait qu'inaugurer. inaugurer. Donc, chers frères et sœurs, aujourd'hui, permettez-moi, pardon, de prendre un peu de temps avec ça. Parce que c'est inacceptable qu'une ministre de la Communication reçoive son premier ministre qui était venu voir si tout est prêt. Ça y est, je suis d'accord avec tout le monde. Bon à madame à toi. Pour vérifier tout, si tout est installé. On ne l'a même pas accueilli. Maintenant, comme, comme il s'est fâché, on dit non. Attendez, pardon, revenez. J'ai je vais, je vais préparé les gens. Vous revenez, on va filmer, mettre ça à la RTG. Vous trouvez ça normal La RTG, là, c'est la RTG du porc Alpha Condé. C'est Alpha Condé qui a refait la RTG. Donc, je vais terminer Bala Samoura. Moi, je, je l'ai dit. Je l'ai dit, dans dans, dans, dans Montréal. Aujourd'hui, le document est officiel. Aujourd'hui, le, le, le, le, le Royaume des Philippines demande des comptes au gouvernement parce qu'on n'a pas d'ambassade en Philippines, je crois bien. Il n'y a pas d'ambassade. Il y a l'ambassade à, à Indonésie. Je ne sais pas si c'est en Indonésie ou c'est en Malaisie, nous avons notre ambassade. Ils ont envoyé le document. Je ne pas si c'est en Malaisie. Non, je vais vérifier. Ils ont envoyé le document. C'est en Malaisie, ils ont envoyé le document. C'est-à-dire... Le nom de Balasamura a été cité. Balasamura a facilité le passage du colis dans l'avion. Donc, on a demandé des, des comptes, c'est-à-dire de, au ministre des Affaires étrangères, c'est-à-dire voilà, de faire un rapport par rapport à ça. Donc, Sanda doit recevoir le document, mais ils vont pas le dire. Ils ne le diront jamais, vous ne verrez aucun journal. Mais Mosaïque Guinée a le document. C'est à Malaisie, merci beaucoup. C'est à Malaisie que nous avons notre... C'est à Malaisie, ils ont envoyé le document. C'est-à-dire ont demandé un rapport, dans une audition de Bala Samura par rapport au colis qui sont en Malaisie. Parce que ceux qui ont envoyé le colis là sont déjà dans les mains. Mais ils n'ont cité que le nom de Bala Samura Parce que c'est n'est pas le Balasamora le propriétaire du colis. Mais Bala Samura a été l'intermédiaire pour que le colis monte. Donc, oh, merci beaucoup. Excusez-moi, ne le répondez pas. Voilà. Ceux qui ont les faux comptes-là ne répondez pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous demandons encore une fois à Ouya Sanda. Parce que c'est l'image de notre pays qui est ternée avec cette situation de drogue. C'est notre pays. C'est l'image de notre pays. Aujourd'hui, personne ne voit l'image de notre pays. Parce que l'image de ce pays, ne vous dit rien. Notre pays est devenu une plaque tournante aujourd'hui. Les Américains en citent tous les jours. Tous les rapports du département d'État. Nous sommes cités, il comme combattu. Nous sommes cités. Mais aujourd'hui, euh, le haut commandement là, je sais que Doumbouya est déjà informé. Je sais que Doumbouya a déjà la notification parce qu'ils on, ont demandé de l'auditionner. Comment, comment le colis est passé à l'aéroport? Parce que les explications données par ceux qui avaient, ceux qui étaient avec le colis, parce que c'est lui qui devait recevoir le colis, lui, l'a a fui. Ils sont en train d'inquiéter. C'est un résident. Mais ce qui est dangereux aussi, c'est celui qui devait recevoir le colis n'est pas malin. Il n'est pas philippin. Il est guinéen. C'est un guinéen. Donc, c'est un guinéen qui devait Est-ce que c'est un guinéen qui travaille dans une ambassade Un guinéen, on ne sait pas. Donc, aujourd'hui, ils ont demandé du côté guinéen de t'auditionner. Donc, Bala Samoura doit être normalement auditionné, avoir une information par rapport. Voilà. Par rapport à ça. Parce qu'aujourd'hui, la drogue, avec la situation de la drogue, l'Amérique est versée sur la Guinée comme ça là. Parce que si l'Amérique est versée sur la Guinée, ça va jouer sur les problèmes de documents pour entrer aux États-Unis. Oui, pour beaucoup qui ont le document en attente ou bien le document en phase d'être approuvé. Parce qu'il y a d'autres qui ont perdu leur demande parce qu'ils n'ont pas de passeport. Les passeports n'ont pas été renouvelés. Beaucoup sont en attente et puis les documents sont restés comme ça. Est-ce que vous comprenez Donc, on demande, parce que moi je ne sais pas. Les Malais, les, euh, les, les Philippins, ils ont demandé à l'ambassade d'auditionner parce que la quantité est de trop. Et puis la drogue est venue de façon officielle. Ça dit, ça a suivi. Parce qu'ils ont fait escale. L'avion n'a pas fait euh, qu'on directement euh, Philippine. Non, non, non, non. Ils ont fait des escales. Mais tellement que le document était sous couvert, personne n'a touché, c'est là-bas. Ils ont détecté. Donc moi, je vous demande encore une fois. Que voilà aujourd'hui, vous, le peuple de Guinée, voilà là où nous partions. Regardez notre peuple aujourd'hui. L'image de ce pays-là est ternie partout. Aujourd'hui, là, non, non, non, non, allez-y, amusez-vous à rentrer dans le, dans le site du département d'État américain. La Guinée au niveau rouge. L'Union européenne au niveau rouge. Avec ça, là, personne ne viendra mettre de l'argent dans votre pays. Oubliez ça. Si vous voulez regarder Doumbouya, il y a qu'à dire tout ce que nous avons fait, parce qu'il ne fait qu'inaugurer les activités du à Fakonde. Là, nous le remercions. Voilà, nous le remercions d'inaugurer parce que il est venu interrompre notre pouvoir à un moment. Parce que nous allons récupérer ce pouvoir. Vous comprenez, nous allons récupérer ce pouvoir. Mais en attendant, il n'y a qu'à inaugurer parce que tout était en vers la fin maintenant. Donc, portez-vous très bien. Et ça aussi, je le répète encore une fois. Balas Samwa doit être démis de ses fonctions ou bien suspendu par le ministre parce qu'il est sous couvert. Voilà. Il est sous couvert. Voilà, il est sous couvert du ministre de la Défense. Voilà, il est sous couvert du ministre de la Défense. Je vous le demandais à tous les Guinéens qui sont en Europe et aux États-Unis. Quand tu te dis Guinéen aujourd'hui là, les Ivoiriens, les Sénégalais, les Maliens et autres là, nous demandent, même les Maliens qui ont une gente là-bas, mais vous êtes comment même? C'est comme ça qu'on nous demande. Votre pays là est comment même, vous vous êtes comment même. Voilà la question que les le, le pays de la sous-région nous posent. Hein. Vous êtes comment même. Le gars là, il est comment même. Le gars là est comment même. Hein? Le gars là est comment même. Lui, lui, lui c'est qui? Les gens vous demandent. Bon, quand tu le dis que tu le connais pas, on dit Mais comment vous ne connaissez pas quelqu'un? Vous le confiez une unité d'élite. Quelles sont les explications que vous pouvez donner? À un Ivoirien ou à un Sénégalais ou à un Gambien ou autre. Tu ne peux pas. Quelqu'un sort de nulle part, prend tout un pays en otage, et vous êtes assis entre les gardiens, au notre pays est sali. C'est la drogue. Vous avez quand même lu, c'est que le rapport du département d'État, vous avez vu ce qu'ils ont dit, l'incarcération, euh, euh, la justice, torture, ils ont cité beaucoup, beaucoup, beaucoup, moi, je remercie le passage. Hein, euh, comment il s'appelle euh, euh, Comment s'appelle euh, euh, Comment s'appelle Le journaliste là, le, le jeune journaliste là, M Habib Marwan. Habib Marwan dit qu'il n'est pas surpris. Personne n'est surpris. C'est-à-dire, ce que j'ai dit dans le deck avant qu'ils ne font leur émission. J'ai dit ça C'est comme si ils n'ont ils fait qu'écrire ce que nous nous disons. Le département d'État n'a fait qu'écrire qu ce que nous nous disons. Est-ce que vous comprenez Ce que nous nous disons, c'est ce qu'ils ont écrit. Marouane a raison. En longueur de journée, ce qui se dit là, c'est ce qu'ils ont écrit. Donc, il n'y a rien de surprenant. C'est ce qui se passe exactement, que les gens le disent ou pas. C'est ce qui se passe sur le territoire guinéen. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Il a demandé que quelqu'un le dise le contraire. Aujourd'hui, les gens sont incassés, ils ne sont pas jugés. Ce qui est fait à la CRIEF, là, c'est les Français qui ont demandé. C'est pour les condamner et pour dire que CASSER est illisible. C'est tout. Et nous n'allons pas changer de Donc, portez-vous très bien. Bonne nuit à tout le monde. En attendant, là, nous demandons que Dallas Samra soit suspendu de ses fonctions et qu'il réponde devant la justice sainte. Parce qu'on doit on doit l'auditionner comment la drogue est passée au, à l'aéroport Bessia. Parce que moi, j'appelle l'aéroport là, l'aéroport international Bessia. Voilà, je n'appellerai jamais l'aéroport là à M. Koutouri. Ça n'engage que moi. Je ne suis pas dans la démagogie. Laissons tomber tout ça là. J'appelle cet, cet aéroport, l'aéroport international Bessia. Que cela plaise à quelqu'un ou pas, je m'en fous. Voilà, moi je ne ferai jamais plaisir à Idi Amin ou à quelqu'un d'autre. Non. Abbas va donc portez-vous très bien. Hadia, maman, Hadja Galé bari sherif comment Vous allez bien, merci, portez-vous très bien. Amna merci d'être là. Donc portez-vous très bien. Je demandais à la dame là, la ministre de la communication, de ne plus refaire des trucs comme ça, c'est honteux. Voilà, intellectuel, arrête de mentir, c'est le ramadan, c'est ce que tu as fait aujourd'hui, il fallait boire de l'eau. Voilà, Allez, voilà, va boire de l'eau et puis tu te tais. En ce qui concerne votre situation de jugement, la main, je le dis et je le répète. Jusqu'à, même si le soleil vient, jusqu'à trouver, le, euh, trouver le, la terre. Le RPG a déjà choisi son candidat. Le professeur Fakonde déjà nous a dit, et nous aussi nous l'aimons. Voilà, moi-même, moi, -même, moi -même, mes vidéos en fond, en, en, en fond foi. J'ai été la première personne à parler de ce monsieur-là, Kassouli. Je, je, je là, je m'amusais même. Après, euh, je m'amusais sur... J'ai parlé de quoi même Je m'amusais sur quelque chose. Je dis oui, si on devait trouver même un remplaçant à, au professeur Fakonde, c'est docteur Kassouli.